Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que savez-vous à ce stade Java, base de la concurrence, c'est acquis depuis longtemps. On s'est intéressé au problème du partage de données. On a vu une première manière de s'en sortir avec des sections critiques sous forme de mécanismes de synchronisation un petit peu primitifs et on a vu les moniteurs, donc les moniteurs de base qui sont embarqués dans les objets Java d'une part, mais les moniteurs plus avancés que sont les réentrant lock et les reentrant read lock, qui s'apparentent à des extensions des vrais moniteurs dehors, donc l'objet théorique de base. Et ça, c'est un mécanisme de synchronisation extrêmement intéressant à maîtriser d'un point de vue conceptuel. Alors, en fait, cette semaine, on va faire une petite pause rassurez-vous ça ne va pas être non plus de tout repos, mais on ne va pas introduire de nouveaux concepts, on va simplement s'intéresser à une application de ce qui a été vu, donc une forme de respiration. En fait on va s'intéresser à un objet qui est extrêmement courant qui est le serveur multithreadé. Donc on va discuter à quoi ça sert d'abord et puis on va discuter d'implémentation du serveur multithreadé. C'est un exemple qui va nous servir de fil rouge et on va en fait s'en servir euh, pas mal, non seulement cette semaine, mais également dans la suite du cours pour euh, bah, illustrer des mécanismes diverses et variés. Et puis pour la suite, on va avoir besoin d'une chose qu'on n'a pas introduite dans les rappels de Java, parce qu'on n'avait pas besoin tout de suite, qui sont les mécanismes liés à la généricité. On parle aussi de templates, enfin c'est le terme plutôt C++ plus plus. et euh, on va présenter les notions et on va regarder un petit peu comment on s'en sert. Alors c'est très important parce que vous avez toute une série d'utilitaires pour la concurrence qui sont dans une bibliothèque qui s'appelle Java Util Concurrent et en fait euh, ces mécanismes sont quasiment tous génériques et donc euh, Autant vous mettre à niveau sur la généricité avant de présenter ces mécanismes. On va en voir un petit peu cette semaine et puis on en verra un certain nombre par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention. À bientôt.